Hello les filles entrepreneurs, je suis vraiment désolée, le micro ne va pas être génial car là je suis dans la masterclass qui s'est pris en cake design, que j'ai programmée il y a maintenant plusieurs semaines et là on est le samedi 17 avril à Paris, le jour J, où on va enfin passer une journée excellente et exceptionnelle avec les filles qui ont accepté de s'inscrire et qui vont avec moi passer une journée très très très stratégique dans le cours de leur business en cake design. Tu as mis 40, tu as enlevé 0 ailleurs Ok. Mmh. Regarde, elle, elle, elle, elle a 3% parce que, en fait, tu vas mettre 7 ans de temps par le gâteau. Mmh. En gros, c'est des gâteaux qui sont beaucoup de décoration. Tu mets 7 ans de temps, tu vends au même prix mmh. que 3 heures. Mmh. Tu en vends 40, donc à peu près euh, 10, tu 10 par, euh, par semaine. Mmh. Et là, tu vas te générer euh, 1000 à la fin de l'année, 110 euros de déficit tous les jours. Tu as un salaire, tu as très Mais... peu de, Mais... de charme oui. aussi. Par contre, mmh. elle n'est elle pas rentable avec ça. Ouais. Moins double. C'est pas mal de pouvoir comparer euh... ouais. ça parle plus, je parle plus en fait. Parce que là en fait, tu vois vraiment ta perte. Ouais. Toi tu, tu vends, vends un peu perte. perte. Ouais. Là ça me parle plus. Parce qu'en fait, même à un moment, je me disais, euh, c'est ce que je disais au début de, ma, de, ma, de mon mail, en fait je disais, euh, ben, en fait je facture souvent, j'ai l'impression que je facture plus, souvent j'ai l'impression que je facture ouais. moins. Mais là c'est surtout que je facture moins en fait. Ouais. Ouais. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de vendre des gâteaux à 2500. Quand même, mmh. ce mieux, hein. bon, on, on passe au 5 ou au 1500. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui, car j'ai envie de te parler de l'acompte. Tu sais, l'acompte, c'est quelque chose d'important. Et pour illustrer mon propos, je vais te raconter euh, ce qu'une de mes clientes m'a euh, partagé cette semaine. Elle m'a demandé, en fait, combien elle devrait fixer euh, d'acompte pour engager son client qui veut commander un gâteau avec elle. La réponse est ça. Mais avant ça, elle m'a raconté aussi mes aventures qu'elle a eues. Elle a accepté une commande, elle a fait la commande et tout était terminé. Sauf que la cliente devait payer au retrait de la commande. Le jour J, elle ne répond pas, elle ne, elle, elle ne fait pas signe de vie. Et alors, elle commence à relancer la cliente qui lui dit que oui, l'événement a été annulé, etc. Et qu'elle ne sait pas. Euh, en gros, elle m'a dit « Non. » C'est juste la machine à café qui s'est lancée. En fait, la cliente voulait annuler la commande, mais sauf que euh, ma, ma cliente à moi, la cliente designeuse, a tout fait pour ne pas conduire la conversation dans ce dans tissu-là, afin d'éviter toute annulation, car elle avait déjà travaillé, le gâteau était prêt, il suffisait juste de récupérer le gâteau. Alors, comment pouvait-elle accepter de ne pas être payée alors qu'elle a passé déjà plusieurs heures sur ce gâteau qui a été commandé Mais comme elle n'avait pas reçu de la et comme le gâteau n'était pas soldé, elle était vraiment dans une situation hyper délicate. Elle a eu garde de cause, mais elle a bien compris que finalement, elle ne pouvait pas continuer ainsi. D'où la question de ce jour. Est-ce que tu as déjà en place un système pour éviter d'avoir ce genre de mésaventure dans ton cake business Si ce n'est pas le cas, après cette vidéo, je suis sûre que tu vas aller directement Redesigner ton processus de vente pour inclure de manière obligatoire et de manière systématique le versement d'un compte pour qu'une commande soit taxée comme validée. Dans mon business, tant qu'une commande n'est pas payée en, avec un compte, elle n'est pas validée, elle n'est pas dans mon planning. Je ne commence à, à rien faire de dessus. Je n'achète aucun ingrédient, aucun design, aucun matériel, absolument rien tant que je n'ai pas reçu l'acompte. Car c'est la compte qui scelle l'engagement et bien évidemment, je le dis, dès les premiers instants aux clients, aux prospects, afin qu'il sache comment se passent euh, les réservations chez moi. Il faut que tout soit clair pour lui afin qu'il ne soit pas surpris et qu'il sache exactement comment il va devoir faire pour travailler avec moi. Généralement, quand un client veut travailler avec vous, ne vous inquiétez pas, il vous versera la compte. Mais s'il si a encore des doutes, il va traîner, raconter des histoires qui auront l'air très euh, palpables, très entendables. Mais ce sont des histoires. Car quelqu'un qui veut vraiment travailler avec vous va se dépêcher de vous envoyer de la compte pour qu'il soit sûr que la date est fixée. Ne vous y trompez pas. Soyez vraiment très alerte avec les mécanismes euh, sociaux, comment les humains se comportent et qu'est-ce que traduit leurs actions. C'est hyper important dans le business. Alors maintenant, comment fixer un account quand on sait qu'il faut en avoir Ce que je recommande, c'est de donner, de demander pardon, au moins 30% au client à la réservation du gâteau. On peut aller jusqu'à 50%, mais minimum, c'est 30%. Et idéalement, demander 30% le jour même où il vous dit « Ok ». Il peut le faire par virement bancaire, euh, par carte bleue ou alors par un lien euh, Paypal pour régler directement sur votre site internet. Et ainsi, la commande est validée vous pouvez maintenant entrer dans votre agenda et bloquer la date. Là, vous avez le droit, c'est possible. Mais tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas la peine. Il faut le dire au client. Même une entreprise, il faut le dire, car vous êtes un businessman, une businesswoman, et vous travaillez de manière artisanale, vous êtes seul. Vous n'êtes pas une grosse machine qui a la trésorerie et qui peut se permettre d'avoir des mises aventures. Donc, il faut être clair sur qui on est et quelles sont nos capacités en termes de trésorerie afin de vraiment designer, un process de vente qui est excellemment bien ficelé. C'est important. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer les, euh, les, les achats. Généralement, c'est tout ce qui va concerner les décorations spécifiques qu'on va commencer à acheter. Mais une fois que c'est fait, dans la semaine du gâteau, il faut dé délivrer le gâteau. C'est important de demander la dernière tranche, le, le comptant, le montant restant. Ainsi, vous allez savoir que la commande elle est totalement réglée avant de commencer à produire, à cuire les, les gâteaux, euh, les biscuits, faire les garnitures, euh, lisser, monter, poser la pâte à sucre, décorer, etc. Il faut être sûr que la commande est totalement réglée. Donc, demandez une semaine à l'avant. Il y en a qui demandent un mois avant, d'autres qui demandent sept jours avant. Personnellement, moi, je demande quelques jours avant de commencer euh, la cuisson du gâteau pour être sûr que tout est OK. Et j'ai pas de souci, généralement les clients qui travaillent avec moi, qui sont qui sont contents de bosser avec moi, ils me le font, c'est dur avant, euh, plus tard, quatre jours avant. J'ai déjà mon solde qui est tout encaissé et je peux être tranquille, je me concentre sur le gâteau, je n'ai plus à relancer le client pour savoir, oui, euh, non, tu n'as pas le temps. Tu es tellement focus dans le gâteau que tu dois réussir à la perfection, que tu n'as pas de l'énergie à donner dans euh, les échanges avec le client pour qu'il te règlent la, la partie restante. Quand vous êtes plusieurs dans une boîte et que chacun a un département bien défini, pourquoi pas Mais quand on est seul, on doit se protéger et on doit designer son entreprise de manière différente que les grosses boîtes. Alors, on ne se, on ne se disperse pas. Les jours avant le, le jour J, on se concentre sur la réalisation du gâteau de manière exclusive. Et des jours avant ça, on s'arrange pour qu'on soit payé euh, au comptant, qu'on ait la totalité du montant. Est-ce que c'est clair Donc une fois que c'est là, on sait qu'on a dit au client que pour valider la commande dans notre entreprise, il faut payer un account de minimum 30%. Une fois que la est réglé, on commence nos achats, etc. Et euh, quelques jours avant le jour J, vous nous versez le montant restant et on commence le gâteau. Il y a des clients qui vont vous demander, qui sont un petit peu réticents, qui ont un petit peu peur, qui vont vous demander une photo euh, quand vous allez commencer à réaliser le gâteau. Ce n'est pas grave. Envoyez une photo avant la décoration finale, par exemple, pour qu'ils sachent que le gâteau a, été, a commencé à être confectionné et que vous n'êtes pas un arnaqueur. Généralement, c'est des gens qui sont assez méfiants, c'est très rare, mais ça existe. Et euh, prouvez-leur que vous êtes de bonne foi et que vous n'avez aucune chance de vous enfuir avec une entreprise. Alors que lui, il peut totalement se volatiliser dans la nature, vous ne pourrez pas le retrouver. Mais vous, vous avez une entreprise, vous avez un cannabis, vous êtes enregistré et on peut vous retrouver facilement. Donc vous n'avez plus à perdre que le client. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a été intéressant et pertinent pour toi. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire. Si tu n'as pas de procès de vente qui inclut un versement d'account, tu le fais tout de suite après la vidéo. Si c'est le cas, je t'encourage à continuer ainsi et de ne pas te laisser. Euh, dispersés euh, amadoué par des gens qui nous seront de mauvais foi. Voilà pour cette vidéo, si tu as aimé, laisse un pouce, abonne-toi et tu seras au courant des prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Hello, hello les cake designers ambitieuses Dans la vidéo je vais vous parler de la compte, j'ai fait un petit post hier dessus mais je voulais revenir sur ça car je pense que c'est quelque chose de très important. Généralement, quand on n'ose on pas demander un account, c'est que ça traduit une certaine, un certain malaise avec ce qu'on fait et la valeur de ce qu'on propose. On a l'impression qu'en fait, on est en train de demander, euh, un, comment dire, demander un privilège ou demander quelque chose... Euh, c'est quoi le mot exact Une faveur, voilà. Comme si on demandait une faveur au client avec un account. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut juste changer son mindset par rapport à ce que représente réellement l'account. Un account... C'est une façon de dire à votre client que s'il est vraiment intéressé par votre entreprise, qui veut bosser avec vous, il doit vous verser un account pour bloquer sa date. Et généralement, dans le cake design, l'account va servir surtout, pas que, mais surtout, à commencer les premiers achats. Car généralement, il y a des décorations très spécifiques euh, dédiées au gâteau sur mesure qu'on est en train de faire et il y a besoin de commencer à engendrer des dépenses. Et pour cela vous n'allez absolument pas le faire avec votre argent. Non, c'est avec l'argent que le client aura donné. Quand vous commencez à comprendre que dans le business, vous ne devez rien faire avec votre argent et que tout doit être avancé par le client, qui vient vous voir pour que vous lui fassiez un gâteau sur mesure à l'image de son événement, euh, de, son, de sa thématique, de sa personne, c'est à lui de vous donner un account. Ce n'est pas à vous de prendre dans vos trésorerie pour faire les premiers achats. Acheter des matières premières, absolument pas. C'est important de comprendre que dans l'entreprise, on doit tout compter, tout rentabiliser et que l'account sert à ça. Mais également, l'account n'est pas remboursable. Car une fois que vous prenez l'account, cet account-là va aussi vous garantir de pouvoir bloquer une date dans votre agenda. Dans toutes les personnes qui viendront vous demander un autre gâteau, si vous n'avez plus le temps, vous allez dire « désolé, je suis déjà prise ». Donc, si vous évincez, des clients comme ça à cause d'une date qui est déjà prise, on est d'accord que si la date est là annulée, vous n'allez pas rembourser l'argent et finalement, avoir une date que vous avez refusée à d'autres personnes alors qu'il y avait euh, quelqu'un de potentiel qui vient de se désister. Donc forcément, la compte sert aussi à vous protéger et à avoir un agenda qui est booké de manière ferme. Laissez-moi vous dire que si un client il vous laisse un, son argent, il aura beaucoup de mal à annuler une commande, sauf en cas de force majeure. et Généralement, dans ces cas-là, il ne va pas annuler la commande, mais il va déplacer, reporter l'événement. Ou alors, il va justement accepter de perdre la compte et vous, vous avez reçu cet argent qui, que vous méritez. Donc, ce n'est pas euh, une faveur qu'il vous fait. Ce n'est pas de, de la, comment on appelle ça encore, de la charité ou de l'aumône que vous demandez. Absolument pas. C'est votre droit en tant qu'entreprise, en tant que pique entrepreneur, d'avoir cette account là c'est important de le savoir. Et quand vous allez avoir cette nouvelle posture, vous n'allez plus avoir d'état d'âme pour demander un account, car c'est la base des choses. Donc, et foi et en vous, et de l'assurance en vous, et demandez des accounts. OK